Proposer du coaching premium à un tarif plus élevé à trois bénéfices. Pour l'entreprise que vous incarnez, pour vous-même, mais aussi pour le client. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment vous aider à notamment retravailler votre rapport à l'argent en vous faisant réfléchir autrement. Souvent, les coachs hésitent à vendre plus cher parce que pour eux, ils voient que les inconvénients de vendre plus cher. Les inconvénients concrets qui sont « ah oh, bah mon prospect va devoir payer plus cher et il aura moins d'argent parce qu'il va payer plus cher que s'il si payait moins cher ». Et puis il bah, y a aussi le malaise inconscient qui est que « ah oh, bah est-ce que j'aurai le courage en fait de vendre plus cher Est-ce que c'est pas plus facile de vendre moins cher ?» Je dis pas qu'il n'y a pas d'inconvénient, mais je vais vous aider à voir les avantages. Parce qu'en voyant les avantages, vous pourrez prendre votre décision et vous allez voir que la décision est très rapidement prise. La première chose, c'est que votre entreprise n'a pas trop le choix de vendre plus cher. Pour la simple raison que votre entreprise, comme un être humain, parce que c'est une personne morale, hein, a besoin de revenus pour pouvoir investir. C'est hyper important, surtout en tant que coach, que vous investissez notamment sur vous-même, donc dans votre formation, dans votre marketing, dans vos ventes, dans les livres que vous achetez, dans votre capacité à être un meilleur coach. Toutes ces formations qui sont juste une partie de tous les coûts que vous aurez hein, en tant qu'entrepreneur et en tant que coach, vous avez besoin de les financer. Et si vous ne vendez pas « cher », entre guillemets, ça veut aussi dire que vous, vous devrez tout le temps acheter le moins cher. J'ai besoin d'acheter une caméra, j'achète le moins cher. J'ai besoin d'un coach, j'ai besoin du moins cher. J'ai besoin d'acheter une formation, bah non, je vais acheter plutôt euh, un livre. J'ai besoin de me faire accompagner, non, je vais plutôt regarder des vidéos YouTube gratuites. Et ce n'est pas rendre service à votre entreprise que de vendre pas cher, ok Pourquoi Parce qu'en fait, si vous vendez pas cher, il vous faut un volume énorme, énorme pour pouvoir vivre de votre activité. Et en tant que coach, votre énergie, elle est euh, très limitée, ok Je dis pas que quand on fait un métier physique, notre Énergie est illimitée, mais c'est sûr qu'en tant que coach, vous pouvez pas coacher 10 personnes par jour. Donc, vous n'avez pas d'autre choix pour le bien de votre entreprise que vous voulez faire croître, euh, que vous voulez avoir de manière pérenne, bah, de vendre plus cher pour faire une plus grande marge. Donc, si vous voulez prendre soin de votre entreprise, vous n'avez pas d'autre choix, sauf si vous décidez de ne rien rien rien investir dans votre entreprise. Deuxième raison de vendre cher, c'est par respect pour vous. Parce que vous, vous avez investi du temps, de l'argent peut-être dans votre formation, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous êtes passionné, vous avez envie d'aider les gens. Et à un moment donné, si vous ne vendez pas à la vraie valeur de ce que vous valez, il y a des chances que petit à petit, il y a en, en, en vous un doute qui s'installe. Parce que si vous ne vendez pas cher, vous allez vous, allez vous dire, mais ah, peut-être que je ne vaux pas tant que ça. Et puis, vous avez... Après une session avec un client, ce n'est pas agréable de se dire « oh Franchement, pour tout ce que je lui ai donné… Euh, » et, et, et ça devient injuste envers vous-même. Et vous commencez à douter et à ne pas vous respecter vous-même. Du coup, je vous invite pas à vendre plus cher que ce que vous valez, mais de vendre à la vraie euh, un prix correspondant à la vraie valeur de ce que vous apportez. Et ça, ça va vous donner du courage parce que Aider les autres sans s'aider soi-même, sans s'écouter soi-même, sans prendre en compte euh, sa propre valeur, c'est presque, presque euh, hypocrite. Et la troisième chose que j'ai envie de vous dire, et ça j'espère que ça va vous convaincre d'autant plus, c'est que vous rendez service à votre client en facturant plus cher. Pourquoi Parce qu'en facturant plus cher, oui, il y a le mécanisme euh, psychologique qui est que bah, si je paye plus cher, je vais m'investir plus. Il y a ça. Mais il y a le truc qui est que si vous vendez plus cher, vous allez aussi pouvoir donner plus à vos clients. Vous allez peut-être pour son anniversaire lui envoyer un cadeau. Vous allez peut-être lui envoyer un livre plutôt que lui dire achète ce livre. Vous allez peut-être, euh, comme vous gagnez mieux avec votre business, vous allez peut-être lui offrir un peu plus de temps au lieu de dire ah non, j'ai un autre coaching. Après, vendre plus cher, c'est au final rendre service aussi à à vos clients donc vendez plus cher pour prendre soin de l'entreprise pour prendre soin de vous-même pour prendre soin de vos clients et vous verrez qu'avec cette approche là c'est pas si difficile que ça de vendre plus cher j'ai presque envie de vous dire que c'est plus facile aujourd'hui par exemple pour moi c'est beaucoup plus difficile si je sais que la valeur de mon programme admettons la valeur de mon programme est à 5000 euros c'est beaucoup plus facile pour moi de le vendre à 5000 euros de le vendre à 2000 euros pourtant 2000 euros c'est moins que 5000 euros parce que je sais qu'à 2000 euros j'aide pas mon entreprise je m'aide pas et j'aide pas mon client donc si ça ça peut vous aider à y voir autrement j'en serais ravi et si vous voulez avoir euh, un plan d'action personnalisé pour pouvoir avancer dans votre business ce que je vous invite à faire c'est qu'il y a mon livre coach Prosper que vous pouvez vous procurer donc cliquez sur le lien en dessous, vous commandez le livre et vous verrez, il y a un cadeau qui vous est offert. C'est la possibilité de profiter d'une heure de session euh, gratuite, d'une session de trois quarts d'heure pardon, euh, gratuite avec un membre de mon équipe. Et je dis une heure parce que bon, souvent, ça, ça déborde. Euh, et vous pourrez avoir un plan d'action personnalisé. On a décidé de ne pas l'offrir à tout le monde, euh, cette session, parce que ce n'est pas juste un appel de vente. Hein, C'est un appel où on va vraiment vous aider et du coup, bah, c'est un investissement de notre part. C'est un petit risque qu'on prend, mais on le prend avec plaisir et c'est pour ça qu'on l'offre uniquement aux lecteurs du livre Coach Prosper. Donc, je vous invite à cliquer en dessous, à en profiter et je vous souhaite vraiment de pouvoir vivre de votre passion à la juste valeur. Ciao, ciao